Hello les amis cocottes, c'est Carole du blog The Family Cocotte, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous montre euh, ma cuisine. Alors après avoir, il y a deux ans maintenant, posté la première vidéo sur le tour de ma cuisine minimaliste. Je vous embarque aujourd'hui pour la version numéro 2. Et puis aujourd'hui, les trois enfants ont grandi. Un bébé 4 va bientôt arriver. Donc C'est aussi une pièce en constante évolution. Et je vous montrerai aussi l'arrière-cuisine qui est quand même une pièce très importante puisqu'elle permet une bonne organisation. C'est parti, je vous embarque. Pour commencer, je vais vous montrer l'évolution aussi déco parce que je trouve que c'est quand même super sympa de pouvoir faire un avant-après par rapport à cette première vidéo d'il y a maintenant deux ans. Je vous mets le lien de cette vidéo juste en dessous. Et vous euh, voyez, déjà, on a créé un côté très végétal sur, euh, sur ce mur et on y a apporté toutes les briques. Au niveau déco, j'ai ces deux cadres euh, qui ont en fait euh, été... Euh, mis du salon et ils sont passés à la cuisine et puis ensuite voilà, là par exemple on est euh, sur la saison automne et nous retrouvons en fait une déco euh, qui est une déco naturelle, je prends souvent des éléments en fait euh, euh, de, de la nature pour pouvoir apporter cette euh, touche déco alors je vous montre ici on a le buffet qui correspond en fait à toute la vaisselle pour notre famille voilà avec les serviettes pour les enfants, qui euh, c'est vraiment l'indispensable pour pouvoir euh, dire stop aux au sopalin, notamment. Euh, ici, on va avoir euh, l'évier. Euh, sous l'évier, tout ce qui est euh, produit ménager, donc produit ménager, tout ce qui est euh, en fait euh, poudre ou euh, le nettoyant euh, multi-usage. Pareil, juste en dessous, vous allez retrouver... Le lien pour euh, faire votre propre euh, nettoyant multi-usage. Et puis ici, la plaque gaz euh, qui a été euh, mise euh, de notre ancienne cuisine à cette nouvelle cuisine. La hotte que l'on a trouvée sur euh, le bon coin. Et euh, Thermomix, pareil, d'occasion. Et ici, en fait, on va avoir bah, toute, toute la batterie de cuisine. Ces petites gourdes aussi qui sont euh, maintenant un essentiel pour les enfants pour pouvoir mettre euh, les compotes ici on va avoir tout ce qui est batterie euh, de cuisine donc juste ici on va avoir l'appareil à croque monsieur euh, tout ce qui est grippin, pain les euh, Comment dire Les planches à découper et également ici les cafetières italiennes. Alors on a deux cafetières italiennes puisque quand on part en camping, ça nous permet d'avoir un plus petit format. Ici, le placard avec euh, voilà, les emporte-pièces, les boîtes à goûter euh, et puis tout ce qui est uh, ustensiles de cuisine. Ici, on va retrouver le placard avec euh, les provisions, donc les épices. Euh, ici tout ce qui est provision, thé, euh, tout ce qui est aussi beurre de cacahuète, les confitures, etc. En fait c'est plutôt le pôle euh, petit-déj, on va dire ça comme ça. Et dans ce placard, on va retrouver tout ce qui est moule, les sereuses à salade, l'indispensable, les sereuses à salade. Et ici les huiles avec euh, les différentes bouteilles d'eau, puisque euh, concernant l'eau, je n'achète pas. Euh, pas du tout de bouteilles plastiques, donc je, je n'achète pas d'eau. Je prends l'eau euh, du robinet, mais pour nous, euh, l'eau, en tout cas ici, est de bonne qualité, mais euh, elle a quand même un goût, euh, selon soit de chlore ou enfin euh, qui est euh, assez dérangeant. Et il faut savoir que le chlore s'évapore. Donc on... tous les soirs je mets de l'eau du robinet dans ces bouteilles. Ensuite les bouteilles je les laisse ouvertes et je les laisse dans le placard pour que en fait toutes les particules puissent facilement euh, s'évaporer. Voilà pour la cuisine. En tout cas, je ne sais pas comment vous trouvez, mais moi je trouve que l'évolution est quand même plutôt euh, très sympa. Hein <rire> Alors maintenant, je vous embarque aussi dans euh, l'antre de l'organisation de la cuisine qui a énormément changé et en deux ans, euh, a vu des évolutions différentes. Mais euh, il n'y a pas très très longtemps qu'on a fini hein, ces travaux. Alors déjà, on a fait un panneau bois comme ça qui réchauffe. Et euh, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est quand même super sympa d'avoir ce côté euh, bois euh, qui... Euh, qui donne aussi un, un aspect différent qu'un mur, euh, on va dire, en peint blanc. Euh, alors ici, on est dans le garde-manger et vous allez pouvoir voir derrière moi Tadam le stock de notre famille. Alors, on est 5 et bientôt 6, Donc, du coup, euh, vous allez voir, c'est sûr que si vous êtes euh, deux, euh, c'est pas du tout la même chose. Et euh, sur l'autre pan de mur ici, on va retrouver les manteaux des enfants, les nôtres qui sont ici. Euh, le meuble ici, en fait, c'est un meuble de cuisine que euh, j'ai... Euh, customisé En fait, j'ai simplement enlevé la plaque vert qu'il y avait devant et ça permet de faire le meuble à chaussures. C'est quand même euh, carrément canon. En plus, c'est bien costaud, donc ça crée un banc pour les enfants. C'est pratique. Ici, on a euh, l'agenda, le calendrier familial pour l'organisation avec euh, ici, voilà, des... Je, je récupère toujours des petites, euh, des petites feuilles comme ça. Et après, ça, ça permet de d'éviter le gaspillage de papier ou en tout cas le papier qui est utilisé, bah voilà je, je l'utilise, je le réutilise. Et puis euh, ici on a notre machine à café, là on a les meubles euh, les meubles qu'on a récupérés de notre ancienne cuisine. Sur ce mur on va retrouver en fait tout ce qui est vrac sec et produits frais. Donc en tout cas cette pièce est devenue vraiment en fait au, au fur et à mesure, euh, c'est une pièce qui a beaucoup évolué mais on a réussi à trouver vraiment euh, ce dont on avait envie. Donc moi j'avais vraiment envie d'avoir un côté frais parce qu'on mange beaucoup de fruits et de légumes en frais et de pouvoir avoir aussi de belles étagères avec mes bocaux. Voilà pour ce tour en cuisine j'espère que ça vous a plu aussi de pouvoir voir l'évolution que ça a pu vous apporter aussi peut-être des idées dans votre façon de vous organiser euh, ou même peut-être des idées euh, que ce soit déco, vous voyez c'est très très sobre, on a ici euh, des légumes qui servent de déco deux cadres et puis notre mur euh, végétal et la liane qui est juste là que j'ai trouvé en me baladant en forêt vous pouvez vraiment trouver de très beaux éléments aussi dans la nature donc c'est très agréable d'avoir des éléments euh, naturels et voyez ici j'ai même pris des pommes de pain avec euh, des glands que j'ai apporté quelques gouttes d'huile essentielle pour euh, créer un diffuseur en fait naturel, donc, ça c'est vraiment des choses très très faciles à trouver dans la nature. Donc, euh, je vous invite à, à vous balader, à ouvrir euh, le, votre créativité pour euh, bah, pouvoir apporter ces éléments euh, euh, nature qui sont euh, bah, déjà d'une très tendance et en plus qui vous sont offerts. Par, euh, par la nature elle-même et, et ça vous permet d'y apporter quelques, quelques bouts chez vous. et ben bah, J'espère que cette vidéo vous a plu euh, que ça vous apportera peut-être euh, comme je disais des idées et puis bah, je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo je vous fais plein de bisous et...